Bonjour, je suis Philippe Cassoula, je suis cofondateur de Talent et j'en assure la direction générale. Talent est une entreprise qui conseille, accompagne et met en œuvre la transformation digitale de ses grands clients en s'appuyant sur les leviers technologiques de la data, c'est-à-dire le big data, le cloud, l'intelligence artificielle, l'IoT, la blockchain. C'est dans une année si particulière que nous avons aussi réussi à préserver l'intégralité de nos emplois tout en faisant un usage très responsable du levier et partielle mis à disposition par l'État. Et nous avons recruté en CDI plus de 482 personnes. Nous avons aussi réussi à faire rentrer au capital de talent un fonds d'investissement de premier plan, Tower qui va nous donner les moyens d'assurer cette croissance et atteindre notre objectif, c'est-à-dire tripler sous cinq ans. Gardons l'esprit que la croissance n'est pas une fin en soi, c'est surtout le reflet de notre volonté, de notre ambition d'offrir de nouveaux terrains de jeu à nos équipes et de mieux servir nos clients. Merci.